Yo les amis on se retrouve juste pour une vidéo courte. C'est juste que vous, vous pouvez dire que vous pouvez gagner ça. Alors c'est ni un prank ni euh, bêtise, ni une blague, c'est la vérité de ma mère. C'est la vérité de mon cul. Non, je dire, C'est faux ce que je veux dire. Mais en vérité, euh, la, la chose qui est vraie, c'est que vous pouvez gagner ce cette carte ici PlayStation Store mais qui vaut 10 euros si vous êtes déçu mais c'est bien hein, 10 euros quand même et que les amis surtout mettez en commentaire la réponse ça sera une petite question ça sera tout simple un quiz une question et le premier qui a qui a réussi à répondre et qui gagne le quiz il gagne cette carte que je lui enverrai par code postal et non par euh, code, ou s'il veut, je l'enverrai sur ce, sur sa boîte de mail ou sur mon portable, j'enverrai le code. Avec.